Plus fort, je suis une bonne amie. Encore plus fort, je suis une bonne amie. Oh. Maintenant, on le dit avec une voix douce. Je suis une bonne amie. Encore plus bas, je suis une bonne amie. Et maintenant, je chuchote. Je suis une bonne amie. Oh. Et maintenant, on le dit dans notre tête.